Bonjour tout le monde, bonsoir, peu importe, ici Jake sur Studio. Euh, nouvelle aventure un peu particulière, une aventure de gestion sur euh, bah, de la gestion d'hôpital, sur Two Point Hospital. Euh, alors, deux, trois choses avant de commencer. Ça, euh, c'est ma partie euh, perso, mais on va recommencer de zéro. Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched DR. ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Mmm. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future. And hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet I'm teeing off at 3. Ça, c'était le gestionnaire... Euh en chef, hein, parce que bon, on va être, je vais beau incarner un directeur d'hôpital. Il y a quand même que quelqu'un au dessus. Donc voilà, bienvenue à Two Point County, euh, Albert Crank il va nous aider. Hein. Clairement, ça va être euh, notre tuto Monsieur Tuto. Et le premier hôpital sera Oxport. Donc euh, je pense que sur ce premier stream de Two Point Hospital, on va faire tout ce, cette session là en entier sur sur Oxford. Lors de ma visite récente dans un hôpital, je me suis dit que l'endroit aurait bien besoin de la présence d'animaux. Mais quels animaux conviendraient en un centre de soins tout en tenant compagnie à nos patients et notre personnel Des yaks, des émeutes, des ornithorynques J'ai vite compris que je ne pouvais pas prendre cette décision de mon propre chef. Il faut effectuer des recherches pour savoir quels animaux sont les plus appropriés. Et par-dessus tout, ces animaux doivent contribuer à réduire le taux de mortalité de l'hôpital. Le collectif Supervirus a lancé un projet mondial. Connectez-vous au réseau Supervirus pour contribuer au projet et recevoir des récompenses. Ça, c'est euh, pas que lié à l'aventure perso, c'est voilà, les gens du monde entier. Bon, le jeu commence à dater maintenant, mais les gens du monde entier, notamment à la sortie du jeu, pouvaient euh, faire des, des projets en commun pour euh, débloquer des, des récompenses. On va voir ça de suite. Collectif Supervirus, voilà, il faut collaborer à d'autres euh, trucs pour, euh, pour ça. Alors... Donc ça, tout ça c'est des trucs du monde entier euh, Et je crois que ça a une influence Aussi sur mes parties personnelles Parce que ça là euh, Je l'avais fait sur ma partie perso Et je sais pas ce qu'on va commencer en fait, Parce que Tout ça là Dans les premiers niveaux on va pas pouvoir le faire on va voir ici, projet super bien. c'est l'arbre de recherche, voilà, ça c'est le monde entier. Il y a des choses qui n'ont pas été terminées par contre. Hein. Voilà, donc tout ça c'est fait, tout ça ça a été fait, donc euh, il y a déjà des, des choses débloquées. Alors, à l'occurrence une sphère aquatique, bon un petit aquarium quoi, une ranch pour une maison des insectes et un, une cage à rongeurs quoi tout simplement. Euh, je peux rien commencer d'ici. Et là, moi, par contre, je peux commencer euh, des choses ici. Qu'est-ce qu'il faut faire Extermination de poils. Pour jouer en solo. Et une statue romantique, mal d'amour. Mal d'amour, je sais que c'est loin. Ah, mais là, il y a le check. Le check, il a été fait, d'accord. Donc ça, ça c'est sur toutes les parties qu'il y a sur la console, en fait. Donc ça, je l'avais déjà fait. Et ça, je ne peux pas le faire, y compris sur ma partie personnelle. Et on reçoit des, des items euh, à mettre dans les hôpitaux, mais aussi une monnaie, en cas, je ne sais pas comment c'est, qui permet de débloquer des choses euh, spécifiques. Voilà. Euh, avant de commencer, je voulais jeter un oeil. Euh, si j'arrive dans les paramètres, il y a quelque chose, Voilà, le volume du DJ est à zéro ça parce que sinon en gros entre deux musiques on a une sorte de DJ d'animateur radio qui parle et je trouve pas ça agréable pour ce type de jeu d'autres jeux ça me dérange pas mais là ça, ça me dérange donc là c'est bien tout est bon il a toujours pas le français en, en audio donc on va laisser en anglais voilà euh, avant de commencer et le temps qui est le chargement de toute façon hop là euh, je voulais dire que two point hospital est un jeu sorti en 2018 développé par Two Point Studios, avec notamment des anciens du studio Bullfrog, édité par Sega, et oui, euh, il est sorti sur la Switch en 2020, c'est la version console avec plein de DLC dedans, euh, c'est presque un remake d'un ancien jeu de gestion d'hôpital qui est Thème Hospital, qui, est, qui avait été développé par Bullfrog, et que euh, ce jeu avait été sorti euh, en 1997, et j'avais passé beaucoup de temps sur la Playstation à l'époque dessus, voilà. Voilà notre premier hôpital, hôpital de Two Point. Donc là, c'est le tuto, hein, déplacement de caméra, zoomer, dézoomer, pivoter, blablabla, tac, tac tac Voilà, hop là, premier objectif de fait. Ensuite, j'appuie sur pause direct. Euh, est-ce que. Non, j'allais dire, est-ce qu'il faut déplacer la cam, en fait, non, ça va. Où est le chat euh, ici J'ai tout déplacé. Non, c'est bon, j'ai rien à. Ad... D'accord, je laisse comme ça, je ne touche à rien, parfait. Que devons-nous faire L'endroit le plus important de l'hôpital, c'est la réception. Allez, faisons une réception. Euh, où est-ce qu'on va la mettre Attendez, j'aurais voulu avoir le. Je sais pas si je peux racheter d'autres, euh, d'autres bâtiments dès le premier niveau. Je m'en souviens plus. Je crois pas. Hein. Bon, la réception pour le premier niveau, normalement, j'ai besoin que d'une réception. J'ai pas besoin d'un mètre cinquante. Hop là on la met par là ça me semble pas mal Voilà Là je suis limité au tuto de toute façon Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant la réception Ah je suis obligé de laisser tourner le temps Alors, on va le mettre en play Il faut embaucher un réceptionniste Allez on va le faire ça Réceptionniste c'est assistant ils ont tous des salaires différents, des compétences différentes. Et on, par la suite, dans les niveaux d'après, on va pouvoir les former pour utiliser d'autres compétences. Mais surtout, on a des références professionnelles. Et y a des... ça, c'est important. Par exemple, ici, cette personne-là est née pour enseigner. Et elle a des choses rigolotes. Elle a oublié tous les nœuds qu'elle savait faire, mais ça, on s'en fout. Voilà, on a des frais de recrutement et tout. Là, pour l'instant, c'est des gens très bien, mais on va prendre quand même celle qui est très très compétente. Elle coûte un peu cher. Il, pardon. Il ou elle Elle. D'accord. Euh, elle coûte un peu cher. Mais c'est pas grave. Okay. Ensuite, il va nous dire de mettre... Euh, voilà, le bureau du généraliste. Hop là. Et chaque salle a ses propres niveaux c'est ça qui est ça ça va être rigolo chaque salle a ses propres niveaux Ouh, j'ai vu grand je pense que j'ai vu grand vous allez comprendre Hop là. voilà voyez en haut un petit peu à droite la salle vient de passer au niveau 2 plus je vais mettre de choses dans cette salle plus le niveau de la salle va augmenter et plus le niveau de la salle augmente, plus le personnel sera heureux. Et euh, les patients se sentiront bien aussi. Donc il y a une notion de bonheur à mettre là-dedans. Donc on va s'occuper un peu de ça. Normalement pour ce premier hôpital, il n'y a pas besoin de... de mettre de chauffage. Mais dans d'autres, il faudra mettre du chauffage. Et on va mettre un arbre à Sonic. Oui, parce que vu que c'est du Sega, forcément... On a... Des items soniques. C'est rigolo. Voilà. On va mettre un tapis. Voilà. Et là, la salle est au niveau 3. On va laisser comme ça. Niveau 3, ça me paraît pas mal. Pour le premier niveau, on va pas aller plus loin. Et on va embaucher maintenant un généraliste. Alors, on a un généraliste qui a une compétence de traitement. Il lui, c'est traitement, diagnostic. Et au milieu, c'est quoi Je sais plus. Je sais plus du tout. Et en dessous, c'est euh... juste là, le, le thermomètre, c'est la notion de généraliste. Pitre charmant, surprise par le brouillard. Main verte, t'as du potentiel. Pitre collectionne les couverts. Euh, ils sont tous bien. Mais je vais prendre les deux derniers. Je vais en, en, je vais en mettre deux. C'est important d'avoir très très vite. Ah bah y'en a un qui s'est barré tiens. C'est important d'avoir très très vite... Euh... Copier. Tac. D'avoir très vite deux médecins, parce qu'il va y avoir du monde. Voilà, vous avez vu, j'ai pu pour faire une nouvelle salle, alors j'aurais pu la reconstruire en entier, mais j'ai fait juste copier. C'est plus simple. On va mettre des bancs. Pour les patients quand même. Étant donné que je suis sur console, et donc à la manette... Il euh, y a certains mouvements qui sont pas très précis, ça c'est bien dommage, t'asseoir madame, hop là, on va mettre de, du manger, euh... Ah, nous, nous avons diagnostiqué notre premier patient, le généraliste vous a envoyé un message, il va nous on va avoir besoin d'une pharmacie. Qui dit pharmacie, infirmiers Donc pour l'instant, on gagne pas trop d'argent. Parce qu'il n'y a pas trop de patients. On fait attendre les patients. Et on va construire la pharmacie. La pharmacie, c'est du 3 par 3. Euh, pour l'instant, je, je, je place un peu au pif. Hein. On, on est vraiment sur le premier niveau. Et on déplacera euh, les salles si ça commence à être le bordel. Voilà. Une poubelle. Une petite plante. Non, une plante, j'ai dit pas. Voilà, niveau 2. pas besoin d'aller plus loin. Et on va embaucher. Un ou une infirmière. Mauvais caractère, non. On va pas faire ça. Parce que c est, c est, ça réduit le bonheur. Se croit dans une coromédie. Oui, bon, lui, voilà, pourquoi pas. Peu motivé. Bon, on va prendre cette personne-là. Hop là, voilà. Pour l'instant, je peux même pas faire de toilette. On est vraiment dans le tuto encore. Parce que maintenant je peux mettre de quoi boire et manger. Parce que je vais mettre une salle après en face ici. Je vais l'avancer un poil, c'est jamais. Ça, ça va être pour falloir faire la lecture il faut qu'il s'occupe le reste on verra après pour l'instant le premier niveau on est vraiment très très limité waouh patient guéri génial donc euh, la réputation de l'hôpital s'améliore avec chaque patient guéri mais à chaque échec de traitement elle diminue surtout si le patient meurt et oui ça peut arriver avoir une réputation élevée attirera davantage de patients et des candidats plus expérimentés. Des candidats à po pour postuler dans l'hôpital, bien sûr. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose. Ah, un agent, Oui. Oh, l'agent de maintenance. L'agent de maintenance il sert à nettoyer, à réparer, et à, à récolter les âmes aussi, et <rire> oui. Euh, lui il a plein de compétences mais il a mauvais caractère, c'est dommage. On va prendre celui qui répare les machines. Voilà. Il commence déjà à être utilisé. Ah le petit lag de la console. Il y a ça parfois sur la console, sur Autopoint il y a quand même quelques, quelques Placer de deux extincteurs, oh pardon, les extincteurs, oui, bah ben oui en plus une machine, j'ai complètement oublié de mettre l'extincteur ici, tiens, voilà, j'en mets même un deuxième, voilà, parfait. Gérer le bonheur, euh, donc pour le bonheur il, faut, qu il y ait, euh, faut, gérer, faut mettre des choses à manger, à boire, du divertissement et des choses jolies, Et eh oui. commande des objets bon ça on sait faire Donc maintenant on nous dit de placer des choses jolies l'énergie du personnel est des poses. votre personnel s'épuise il va falloir faire la salle de repos on va faire après on va mettre des choses jolies tac C'est plus un hôpital, c'est un buffalo grill. Quoi. Alors, on m'a demandé une salle de repos. Une salle de repos, on va la mettre par là. Pour l'instant, ils sont pas bien nombreux. Hmm, attendez. J'ai lâché le curseur. trop Vite. Voilà, la porte. Est-ce que, est que la fenêtre compte dans le bonheur ou pas On va mettre une fenêtre là, je sais pas si c'est intéressant. Alors, on va leur mettre un joli canapé, un deuxième, on va leur mettre, on peut pas mettre grand chose pour le moment hein, dans la salle de repos, ça sera beaucoup plus intéressant. On va leur donner à manger et à boire dans la salle de repos. Mettre des poubelles, j'y pense. Là, qui dit distributeur, dit poubelle. Tac pour l'instant, je mets vraiment en mode dégueulasse. Hein. C'est le premier hôpital, mais par la suite, on fera des choses un peu mieux. Mettre Le tapis. Voilà. De mettre un fauteuil supplémentaire, tiens. Perfect. Voilà. Comme ça, elle monte au niveau 3. Toilettes. On va faire des toilettes. C'est important, les toilettes. En général, il y a besoin de beaucoup de toilettes. Sinon, des patients euh, râles. Qu'est-ce qu'il faut faire En pharmacie. Oh, j'ai rien d'autre à faire. Diagnostic supplémentaire. Ah, il va falloir faire des nouvelles salles de diagnostic. Diagnostic général. Niveau d'hôpital, pour l'instant l'hôpital de niveau 3. Et ça, ça va augmenter au fur et à mesure. Alors, salle de diag. placeur, une poubelle, un extincteur, voilà, ça ira, on va mettre des bancs, et on va embaucher une infirmière supplémentaire, ou un infirmier, ah on commence à être en profit, c'est bien, ça va pas être le cas pendant longtemps, euh... On va prendre ça. Hein. Guéris ses deux patients. Je suis qu toujours qu'à un patient de guérir. On va attendre. Ah, quand même. Salle commune débloquée, parfait la voilà, salle commune. Flash info, qu'est-ce qui se passe Nouvelle maladie, la tête d'ampoule, il va falloir ah il va falloir faire la, la super luxe. Euh, augmenter le niveau d'hôpital. Ok. Bon on va faire la salle commune. Et après, il y aura besoin de la super luxe. La salle commune, je la fais super grande, c'est volontaire. Parce que ça va être nécessaire. On va mettre d'abord les lits. Voilà, ça ira. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre les paravents. Deux paravents, normalement, ça suffit. Donc on va peut-être même rajouter des lits. Voilà, ici, On va mettre la soeur. Euh, poubelle, ça sert à pas à grand chose ici. Une jolie plante. On va mettre une petite plante ici. Voilà. Salle commune niveau 3. C'est une capsule Qu'est-ce que c'est que ça Un lit qui peut <rire> résister à un atterrissage forcé. Très bien. Ah, je peux déjà acheter des choses. Oh, mais attendez, il y a des choses à acheter là. Il y a du zéro partout, on prend, ça coûte zéro. Bien sûr qu'on achète. Hop là, la balance, côté la fenêtre, c'est pas grave. L'eau de pluie, on prend l'eau de pluie. C'est important l'eau de pluie, c'est gratuit en plus. Tac, on en met ici. Ça on va pouvoir le bouger d'ailleurs, tiens. On en met là de l'eau de pluie. On en met là. La poubelle éléphant qui coûte zéro, tac. C'est tout ce qui est en, en K. Un ancien poste radio. Allez, dans la salle d la de repos, euh, la poste radio. Oui. Je... Ensuite, un mobilier hypnotique. Allez, du divertissement. Regardez ça. Un chien de bienfaisance. On va le mettre euh, je sais pas où là comme ça ils auront pas peur quand ils auront se faire diagnostiquer ensuite euh, ça ça coûte pas cher ça bon, on va garder tout ce qui est en cas payant, on le garde mais il y a des choses qui coûtent zéro. les canards en plein vol allez on va mettre des canards voilà ils sont beaux les canards une chaise pour le moment ah un respirateur tiens donc c'est du divertissement ça voilà un jukebox allez de la musique on va le mettre euh, là-bas à côté des canards un gramophone ah oh, le gramophone on va le mettre chez le docteur voilà ça détendra les patients le reste on ne peut pas pour le moment. Hop là, la salle commune c'est fait. Il va falloir recruter quelqu'un. Ah, cette personne a trop faim. C'est dommage, il y a des compétences. Bon, on va quand même euh, mettre quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Cher de poule. C'est quoi C'est pharmacie. Ok. Ah, quelqu'un qui fait une promotion. Euh, on augmente mais un peu. Hein. Pharmacie. Oula, toi tu demandes beaucoup par contre. On va rester en jaune. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit Kudosh. Ah oui, c'est la monnaie. Ok. On a besoin d'une deuxième pharmacie, il y a trop de monde. Hein. Copier. Euh, on va la mettre euh, je sais pas où. Ici, tiens. On va la mettre là, la deuxième pharmacie, et là on va mettre plein de bancs, on va à faire un, une, une assemblée de bancs, tac, tac, tac, c'est déjà pas mal, voilà c'est déjà pas mal, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit, tête d'ampoule, ah, tête d'ampoule, la clinique Superlux en 3x3. Euh, 3x3, 3x3. Ça devient n'importe quoi. Pause On est sur la, la fin de la première année donc. Euh, pause La clinique super luxe, on la met là. Euh, on va la laisser comme ça. Ah par contre, il me faut l'extincteur. C'est une machine, j'ai besoin d'extincteur. On sait jamais si ça crame. Et ici de pareil d'ailleurs, tiens. Voilà. On augmente un peu. Voilà. Ah, premier décès, génial. On va embaucher des gens. Euh... Oh, punaise. les agents de maintenance, il n'y a pas ce qui, qui m'intéresse là. Il demande de l'argent, en lui. Bon, on l'embauche quand même. Et après, il faudra embaucher... Euh... Si j'arrive à avoir un agent maintenant, maintenance qui a toutes les compétences, ça m'arrange. Ça m'arrangerait. On fait un point sur les salles. Euh, j'ai deux médecins ici. Donc, deux salles à médecins. La Clinique Superlux, c'est une salle à médecins. Donc, j'ai besoin de trois médecins. Côté infirmier et infirmière. Puis, 1, 2, 3, 4. Mon personnel. J'ai deux médecins. Peut-être en prendre un de plus. Trois infirmiers. vais peut-être prendre un... un docteur, un infirmier supplémentaire, assistant, ça va. Ils sont pas ouf mes infirmières. Ils sont pas ouf non plus les médecins. Bon, c'est pas grave, c'est le, le, le premier. Le premier niveau. Allez. fin de la première année. Alors je joue en accéléré par contre, ça c'est les gars. Ah, j'ai reçu le prix du médecin de l'année. J'ai reçu le prix de l'infirmier de l'année, c'est bien. Ah, la de maintenant, c'est pas chez moi. Dans un hôpital concurrent. L'assistant de l'année, c'est pas pour moi non plus. L'employeur de l'année, c'est pour moi. On gagne en réputation un peu en, en monnaie K et un peu en argent. Zéro mort, c'est pas pour moi. On a vu qu'il y avait déjà des morts. Si, sérieux. Mais on a quelqu'un qui est décédé. Je, je, je conteste un peu celui-là. Le plus prestigieux, c'est pour... Bon, d'accord. Ils sont gentils, hein. et le choix des patients, c'est pas pour moi. Alors classement par rapport aux autres hôpitaux euh, du jeu, là c'est du jeu, c'est pas du monde entier, c'est juste du jeu. J'ai une petite valeur d'hôpital, en même temps j'ai pas grand chose dedans. En taux de guérison, j'ai quand même un bon pourcentage. Je suis pas loin du, du premier. En réputation, bon bah... Euh, ça va, et ça pourrait être pire. Bénéfice, j'ai des tout petits bénéfices. Parce que pour l'instant, j'ai pas grand monde. J'ai quand même guéri 20 personnes cette année. Morale du personnel à 80%. Bon, ça va, ça va. Personnel, ça va. Alors. J'ai dépensé 124 000. J'ai un revenu de 130 000. Un petit bénéfice. Et j'ai pas d'emprunt en cours c'est chouette bon après là c'est plein de stats en général je passe vite sur ça c'est juste là la première fois que je vous montre mais je vous avoue que ce genre de choses en général ça me perd facilement là c'est les patients euh, ça par contre c'est important politique de l'hôpital il faut que il y a un diagnostic où ils ont au moins une certitude à 90% pour pouvoir l'envoyer en traitement. Là, c'est quand il euh, y a trop de monde qui fait la queue, qui sont en réception dans chacune des salles. Ça me met une icône spécifique pour me dire attention, il y a trop de monde qui attend. Donc faut faire quelque chose. Accélérer la décision de traitement. Ouais, ça oui. va, voilà, ça va faire peut-être un peu plus de guérison. Et promouvoir automatiquement, non. résumé de l'année et la sauvegarde voilà patient décédé tiens bon par contre l'agent de maintenance on rejette euh, j'aimerais avoir l'agent de maintenance qui maintient la propreté ça m'arrangerait Si j'ai 5 jours encore Mourir, il va se cacher. Quoi. Ah, et ben voilà. Ça, c'est très bien. Maintenant, personnel. Celui-là, désolé, hein, mais par contre, au pas. Ça me fait mal au cœur de faire ça. Est-ce que je peux faire un Voilà. Pour l'instant, sur, j'ai que. Mais sur le premier niveau il n'y a qu'un seul immeuble, hein. voilà, j'ai juste à guérir des patients de tête d'ampoule donc faut attendre qu'il y ait des patients qui arrivent. Ah oui je voulais déplacer ça. là par contre euh, je vais la mettre là on va bouger ses bancs, hein. comme ça ça fera un couloir un peu plus large donc une fois que j'aurai guéri deux autres patients de tête d'ampoule qui souffrent de tête d'ampoule j'aurai ma première étoile Premier niveau, c'est vraiment un gros gros tuto. Ça se complique bien après. Enfin, ça se complique rapidement après. Ah, c'est bien. Le mécano, il répare tout seul. Allez. Une tête d'un poule doit réparer. Ah, punaise. Lui, il a la compétence qui m'intéresse. Mais euh, il fait mourir d'ennui. Il est cher. Et lui, faut il faut oh, qu'il... lui, par contre, il est pas bon. On peut pas. Oh, ah, c'est dommage. Une personne ennuyeuse, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes. là. Et chez les Doc, ah, chez les Doc aussi, il y a des choses intéressantes. Ah, une tête d'ampoule qui arrive. Ah parfait, j'achète, voilà. Ça me fait un, des agents de maintenance un peu en trop. Mais c'est pas grave. Voilà. Il a été diagnostiqué tête d'ampoule. On va le suivre. Ah, il a soif. Euh, la canette par contre dans la veste, t'es sûr Où il va Ah, il a jeté la canette. D'accord. Il est un peu perdu, lui. hein. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Et maintenant, il a faim. Du chocolat. Dans la veste, bien sûr. Ah, il va... En diagnostic... Non, non, c'est bon. Il va directement en clinique super luxe. et voilà première étoile cher directeur d'hôpital félicitations le ministère de la santé de Two Point County a attribué une étoile à votre hôpital une sur trois possibles c'est déjà ça, j'ai repêché votre dossier dans la poubelle on va pouvoir célébrer ça vous pouvez continuer de développer votre entreprise à oxport cela vous vaudra de, le... de louanges et récompenses utiles si vous vous en croyez capable, vous pouvez aussi étendre votre organisation en ouvrant un nouvel hôpital à Lower Blocks. C'est ce qu'on appelle courir avant de savoir marcher, c'est vous qui voyez. Mais non, on va rester là. Pour avoir la deuxième étoile. La deuxième étoile, il me faut guérir 25 patients, gagner beaucoup d'argent. Et passer l'hôpital à un niveau supérieur. Et en euh, bon vrai... Je vois pas comment passer l'hôpital à un niveau supérieur pour le moment. À part décorer les salles, mais euh... Ouais, on va faire de la déco. Voilà, le poster approprié dans la salle appropriée. Sinon on met des, des trucs de Sonic partout. Hein. 50. augmente la tra les, les prestiges ouais on va mettre des posters de sonic partout voilà Tac. les doc ils en ont déjà eux ils en ont pas tiens regarde on va même en mettre euh, ici tiens ça augmente le niveau d'hôpital de, de mettre ça ou pas ah oui un petit peu un poil, hein, ça augmente un poil. On va même en mettre dans l'IVC, tiens. Voilà. On va mettre partout. Propagande Sonic. Statut de Sonic. On va mettre ici. Waouh. Magnifique. Wow. On va même en mettre une là, tiens. Voilà. Comme ça, il rentre direct. Pam! La tête à Sonic. ça aussi. C'est plus petit. Tout est en vert. On va en mettre là. Je peux pas en mettre ici Ah je peux, ba... peux pas en mettre là-dedans Je peux pas en mettre où je veux. On va mettre une fleur de Sonic dans ce cas. Euh... Je sais pas où. Et après là on a toute cette partie-là d'hôpital, on va attendre. On ne sait jamais les salles qui vont nous être demandées. Ah il a plus d'assistants. Mince. Celui-là. Tac. Niveau température. Normalement, il n'y a besoin de mettre de chauffage de chauffage oui donc ici en bas à gauche on voit il y a plein d'icônes pour voir plein de choses différentes donc le premier niveau est quand même très très il y a un petit 1 hein, là je sais quoi je sais plus. qu'est ce qu'on me dit chair de poule allez go c'est que dit la pharmacie par contre va falloir réparer avant ah oui il va falloir réparer avant oui urgences ont un girophare au-dessus de la tête. On va voir qui va être guéri en premier. Est-ce que les cinq seront guéris aussi Ça c'est une bonne question. Et il y a un contre-jour sur le moi. Me rendre compte, c'est mieux comme ça. Non, C'est imp... ouais, c'est le contre-jour à cause de la fenêtre derrière. Vous me voyez tout foncé. Je suis désolé, je me rends compte. là. Je ferme les volets, sérieux. Je vais pas faire ça. Guérison, on est à deux. Ah, oh, il y a un décès. Bitte. Donc j'ai gagné euh, un peu de réputation, un peu de cas, et 10 mille dollars. Je gagner deux cent mille, c'est fait. La réputation est très bonne, tant mieux, plus de passion et personnel. J'ai pas besoin d'embaucher deux généralistes encore. Non. J'attends que ça me demande de construire une salle supplémentaire, enfin une salle spécifique. Que je vais pas construire euh, trop vite. Et comme ça, je pense que construire une seule salle me permettra d'atteindre un niveau, niveau 6 d'hôpital. En vrai cette statue de Sonic, elle sert pas à grand chose. Elle gêne plus qu'autre chose. Je la déplacerai peut-être après. Ah, il y a besoin de médecin. Trois médecins c'est ça Trois médecins, quand c'est les fermiers. On peut tenter hein. Voilà, comme ça, ça me fait le niveau 6. Hôpital 2 étoiles. Si vous continuez à ce rythme, vous aurez bientôt décroché toutes les récompenses possibles et imaginables. Attention à ne pas prendre la grosse tête. Plus haut vous montez, plus dur sera la chute. On continue et on a maintenant un distributeur de chips. Pour l'hôpital, 3 étoiles. Guérissez 30 patients, gagnez 400 000. Valeur d'hôpital à 750 000. Il manque pas grand chose. Et en vrai, pour la valeur, euh, je n'ai pas forcément besoin de mettre trop de salles supplémentaires. Ça va monter tout seul si avec l'argent gagné. Mais si on perd de l'argent, la valeur descend, évidemment. Et en vrai, euh, j'aurais vite les trois étoiles, je me rends compte. Pour ma partie perso, je les ai eu plus difficilement. On va mettre des chips. Où les chips À ah, 1000. Ah ouais. Ah, deuxième année. J'ai pas le temps de placer les chips. Bon, pas de suspense. Allez, voilà. 4 trophées, 5 trophées, pardon. Côté classement, euh, on a quand même doublé un peu plus hein, la valeur de l'hôpital. Beaucoup plus de profit, On passe de 6 000 à 161 000. Taux de guérison, euh, on a pris le petit pourcentage qui nous fait, enfin, le point de pourcentage qui nous fait passer premier. On a doublé les guérisons. Réputation c'est très bon, Morale du personnel c'est très bon, voilà on va pas voir le reste. Sauvegarde, et on a l'inspecteur de la santé qui arrive, dans pas longtemps là. Dans vraiment pas longtemps. Mais avant, Chips. On va scroll et on va voir s'il n'y a pas d'autres trucs à zéro maintenant qu'il y a des choses de bloquer. Ah ici zéro. Des carottes, oui c'est important les carottes. Ça pousse tout seul les carottes. Je vais les mettre où les carottes Alors, allez, En vrai j'en sais rien. Voilà tiens, voilà mettre des carottes là. On va mettre chez eux. Vous voulez pas des carottes moi Non, bon, on va laisser comme ça. Il y a d'autres trucs à zéro là-dedans. Le panier à serpents, au secours. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Mais c'est divertissant. Voilà, les serpents, c'est divertissant. Au secours. Mais on va le mettre dans un endroit caché parce que ça fait peur. Enfin, moi j'ai peur. On va le mettre euh, là. C'est pas très caché. Les aiguilles artistiques. Euh... En vrai j'en sais rien. C'est vraiment le bordel. Je vais tout mettre là. Le cowboy spatial il a zéro. Allez. C'est juste parce qu'en attendant je sais pas quoi faire. Voilà ils sont tous divertis. Voilà, coûte ça, là Ça coûte 0. Alors, ça coûte 0K, hein, bien sûr, pas en argent, ça coûte quand même de l'argent. Ça, c'est un musée euh, où je place des choses vraiment au pif. Voilà. Tac. Ça devient n'importe quoi. Allez on va mettre l'escargot, on va mettre une tête de lion, tête de lion par contre ça c'est bien, on peut la mettre un peu n'importe où, genre euh, là, non pas là, je ici, le renard d'argent, hop là, la pomme de pain, hop là, le buste, c'est n'importe quoi, regardez je mets du verre partout. Voilà, un cube, allez. Un Rubik's cube. Ah non, ça c'est un poisson. Il est où le Rubik's cube ah, Il est là. Un cochon fusé. C'est n'importe quoi. Un pendule. Ça c'est rigolo le pendule. C'est vraiment un musée, hein. C'est n'importe quoi. Un gros dino, allez. Le mont Rushmore. Il y, il y a un 5 bon, mais ça c'est des posters des posters je les garderai pour plus tard un portrait de chien regardez moi ce portrait de chien avec un tableau un cadre magnifique les miroir ça par contre c'est rigolo le miroir je vais le mettre quelque part d'une manière un peu plus propre ici. je vais même le mettre dans la salle de repos c'est rigolo ça et après le reste ah non la lan non, c'est pas la lanterne, c'est le grand fauteuil. Regarde, magnifique. Fauteuil de, de princesse. Voilà. Mais je vais pas le mettre. Je sais pas où le mettre. Un flipper à ah, ce que je voulais mettre à la base dans la salle de repos, mais il n'y a plus de place. Donc le flipper. Euh... Il fonctionne pas l'électricité, bien sûr. Le test de force. Hop là. La cabine photo, ils aiment bien la cabine photo en général. Ça rapporte un peu d'argent. Un trampoline. Enfin boing boing. Un distributeur de chewing ça oui, ça j'aime bien le mettre. J'aime bien mettre un distributeur de chewing-gum en général, je le mets dans les WC. Euh, il n'y a plus de place. Je vais mettre par là. Un distributeur de kebab mettre les kebabs c'est pas, pas très si la barbe à papa mais on va pas le mettre on les débloque juste L Oiseau buveur le manège ah le manège ils adorent. le manège c'est très divertissant et ça rapporte des sous je vais le mettre euh, dans le musée c'est plus un hôpital c'est un musée Au secours. un vélocipède Voilà. Tout ce qui était à débloquer est débloqué. Voilà. et il y a du monde Il y a du monde dans le musée Ils se font tellement chier qu'ils vont dans la partie musée Mais quelle honte, c'est divertissant quand on n'est pas phobique. En plus, il y, y a la musique et tout. Ah, il a eu peur. C'est de la fouille. quelle horreur. Mais ils ont mis ça, euh, c'est pas, pas anodin. Ils ont mis le serpent parce qu'à la base le serpent c'est lié à la santé. Euh, c'est le, le, le caducé. C'est le logo de la pharmacie. Et un serpent, c'est le caducé. Voilà. Ah, cette patients qui souffre de tête d'ampoule. Est-ce que c'est réparé ça Vite. 1, 2, 3.. Déjà à l'intérieur, les autres Ils sont arrivés. Il y a un autre passage. Ah non, voilà ici. 1, 2. il doit manquer encore deux, je pense. Oh, une cabine téléphonique rouge. 1 et deux. Il va falloir faire une réception supplémentaire. Hein. Oh, oui, il va falloir faire une réception supplémentaire. On va la mettre dans le musée. On va la mettre dans le musée, la réception supplémentaire, par euh, là. Voilà. C'est n'importe quoi cet hôpital, au secours. N'importe quoi. C'est la réception du musée, quoi. Elle vous donne le guide touristique. Toutes les explications de l'art contemporain. N'importe quoi. Non, en vrai, faudrait que je déplace cette réception de ce côté-là et l'autre ici. J'en ai guéri 3 sur 4 Des têtes d'ampoule 4 euh, 3 sur 7 Non 4 sur 7 pardon Il reste encore Il va peu. peut-être falloir faire une deuxième salle de tête d'ampoule hein, Parce que 3 en 20 jours là euh... mmh, Très tendu il va falloir vraiment réorganiser pour de vrai l'hôpital. Il y a eu un DC. Je vais pas réussir à avoir les deux derniers. Ouais, il faut des, il faut que je double les... chaque salle. Il va falloir que je fasse du doublon sur chaque salle, un peu comme j'ai fait chez le généraliste et la pharmacie. Donc, le musée, bah il va bouger. Fantôme, oui, ça, on est au courant. Il y en a des 4 sur 7. Ouais. Il va falloir faire du double. Non, sérieusement, l'aspect musée, ça les intéresse Pour de vrai faudrait que je vende des choses. En vrai, il faut vendre. Je, on va faire un truc un peu plus... Un peu plus... Un peu plus, un peu plus organisé. Mais attendez, mais j'ai déjà mon truc 3 étoiles là, il manque 14 000. J'ai rien à faire en fait. Juste à attendre. Dommage, je voulais... J'espère que vous savez très exactement ce que vous avez fait pour avoir un établissement aussi irréprochable parce que le comté va vous demander de répéter cet exploit infiniment. Oubliez votre hargne, faites place au stress. Voilà, bah niveau donc niveau tuto terminé. Là j'ai mes trois étoiles, c'est terminé. Mais parce que ça fait qu'une heure, en vrai je pensais mettre un peu plus de temps. Euh... Hop là. Je vais, on, va, on va rester un peu plus long, on va faire des choses supplémentaires ici. C'est la pharmacie. On va vraiment faire des choses supplémentaires. On va faire un hôpital joli. Mais vraiment. Je peux vraiment un truc organisé parce que là c'était tout foutu en bordel. J'ai gardé le truc à photo pour le déplacer après et on refera un musée un peu plus propre peut-être. est lancé euh... pas beaucoup d'espace je réfléchis j'ai dit je voulais doubler toutes les salles les généralistes je vais pas les bouger toutes sauf euh, la... On va pas la salle commune on va pas la bouger elle est très bien, il y a déjà plein de lits dedans. réfléchis Extincteur dans un Les deux salles de Diag, les deux pharmacies, à la limite, ensuite les généralistes on va pas les bouger, la salle de repos, on va bouger les WC et la salle de repos, et les bancs. Les, les vendre et les racheter ce qu'il faut pas faire aux autres niveaux par contre enfin, aux autres niveaux quand t'as plus de ne faut pas vendre pour acheter derrière parce que tu peux pas Côté pharmacie. Deux de chaque. Côté diag, c'est bon. Sony qui dégage. On va tout réorganiser. Tout, tout, tout. Même les poubelles. On faire quelque chose de vraiment chouette. Combien espaces, Un, deux, il y a d'espaces là 1, 2, 3. Il y a 3 espaces. 1, 2, 3. 3 ici aussi. Je vais peut-être les laisser comme ça ceux-là. Mais prendre ça ici. Les WC, on va peut-être les faire de manière plus centrale en plus grand. La salle de... Ah oui, il y a la salle de repos aussi. La salle de repos, on va la... On va en faire une nouvelle. et En plus grand. Ouais, attendez. Je vais me bloquer là. Ça va pas le faire. Parce qu'il me dit qu'il y a un accès impossible à cause de... Donc on va bouger ça. Voilà. Oui, ça va. Et on va refaire la salle de repos. Voilà. Et l'entrée de la salle de repos. J'ai sur... qu'une clinique, hein, Super Luxe, d'accord Non, j'en ai deux. L'entrée de la salle de repos. Euh. Ah punaise, j'aurais voulu qu'elle soit là. Bon, on re-refait. On re, de toute manière, les chiottes, on va les bouger après. Tac. Là, je me permets des choses que dans d'autres niveaux, je ne peux pas me permettre. Voilà. Et là, on va faire une belle salle de On va leur mettre que du LC, voilà, les décos on verra après, on va leur mettre le flipper, je sais qu'ils aiment bien ça. Je sais pas s'ils si aiment vraiment les manets. On va voir. Le gramophone, oui c'est important le gramophone. Un joli tapis. Un fauteuil rétro zéro, mais on va pas le mettre. Des fléchettes. Une table triangulaire à zéro. Il y a de nouvelles choses à zéro en fait. Il y a des nouvelles choses à zéro. Et une télé rétro. C'est rigolo ça. Tout ce qui a icône, j'y pense. Là. Tout ce qui avait des petites icônes, c'est lié à chaque, à chaque DLC différent. Un sac de frappe! <rire> ok. Un green domestique pour faire du golf. Ça, c'est rigolo. Oh, c'est grand! Très, très grand! On va le déplacer après. Plein de boissons différentes. Plein de choses à manger différentes. Oh, l'hydroalcoolique! Oui! Je voulais le mettre dans les WC. Et partout, en fait. Je voulais le mettre partout. Euh, tac Mince On va le mettre là C'est important ça Tac Ça on s'en fout on va le virer Tac J'y arrivé, oui à café, oui oui mais on va la mettre partout c'est à dire on va mettre du café chez les médecins euh, dans la salle de repos en effet on va mettre partout là où je peux du moins. Ouais, je peux pas si j'ai rien dit pourquoi il veut pas il y en a normalement partout ok ensuite le chocolat j'ai plus assez de cas on le mettra plus tard quand il y aura des bonbons des bibliothèques c'est chouette les bibliothèques aussi quand même. la car... des biscuits <rire> et des rouleaux de papier toilette un frigo ah, il y a vraiment, vraiment énormément de choses. Il y a des choses que j'ai même pas vues sur mes parties perso. Bon, les posters. C'est quoi ça Du cheval d'arçon Alors, on va réorganiser la salle maintenant. C'est un peu beaucoup le gros bordel. Alors, attendez. Comment je vais m'organiser En vrai, le, le coup du, euh, du golf... J'aime rig... beaucoup, c'est rigolo. Mais ça veut dire pas de flipper. Ou cheval d'arçon. Non, on va enlever le flipper. On va enlever le flipper. Le poste radio, on va l'avancer ici. Ça, on va mettre en plein milieu. Et le cheval d'arçon, alors ça... Ça je veux voir quelqu'un là-dedans. Je trouve ça très rigolo. Bon, c'est une salle niveau 4, c'est pas mal. Bon, on en était où en fait Parce que bon, entre tout ça. On a deux cliniques, deux pharmacies, deux diag, deux généralistes. Ah oui, les WC. Je voulais m'occuper des WC. Pour l'instant, les WC, on les met là. Mais on va faire autre chose avec les WC. Il va sûrement empiéter là-dessus d'ailleurs. Ouais, ça va empiéter ici. Et bien c'est pas grave. Il y en a combien là des VC 6 lavabo. Et le sèche-main. On va mettre des sèches main des de côté. Voilà. Et on va mettre le gel hydroalcoolique ici. Ce banc-là, il sort. Euh, petite réflexion. Parce que là, je me suis bloqué un peu le passage. Cette salle, j'ai dit que je voulais la vendre. Ces WC-là, j'ai dit que je voulais les vendre. C'est un, un petit hôpital un peu mieux là, quand même. On va s'occuper des bancs d'ici après. Les salles de réception elle me dérange ici. On va en mettre une là. Euh, où est-ce que je mets la deuxième On va la mettre la deuxième à côté des chiottes quand même. Là, ah, c'est dans le passage hein, quand même. Là, c'est dans le passage. Je réfléchis. Ou j'en mets. Mais... Bah non. Attends, non, non, non, non, non, non. On va la mettre là, ici. Tac. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Là c'est le couloir que du personnel hein, de toute façon, donc euh, même s'il y a des gens qui vont y passer, on s'en fout. Ensuite, ces deux poteaux qui sont rigolos, on va les avancer par là. Voilà, ce jukebox, il sert à rien, mais vraiment à rien. Les bandes du généraliste ici. On va les bouger, il me gêne. Voilà. En termes de banc, parce qu'on est à jour. Bon là, il y a des posters et des oiseaux, on va les laisser. C'est pas très gênant. En termes de banc, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout. Maintenant, on va s'occuper du manger. Alors, boisson, on va mettre la poubelle même ici, boisson ici, boisson ici, même là en vrai, ça veut dire qu'il va falloir enlever les oiseaux, boisson ici, c'est 3, et là on va faire, euh... oh le lag, ça faisait longtemps dis donc, voilà. Boisson ici, bien, les encas, on laisse la place pour la poubelle, ça fait un là, Ça va peut-être même des choses là, attendez, distributeur de soda, on va même en mettre là, voilà, encas on a dit, manger ici, oh les oiseaux ils sont cachés, ça le, ok, ensuite de l'eau important l'eau 5 si hein. fruits et légumes par jour 1, 2, 3 ça me paraît pas mal 4 ça me paraît pas mal les oiseaux, est-ce que je peux les attraper d'ici ou pas Il sert à rien, il dégage. Le poster de Sonic, on va pas le bouger. Des poubelles, il faut mettre des poubelles. loin des distributeurs les poubelles à chaque fois. Non, il faut du divertissement, donc en plein milieu ici on va mettre un présentoir à revue, pareil ici, pareil là de toute façon ils ont pas trop à y passer là, c'est réservé personnel. Et là non, là on va faire autre chose de mieux. Euh... j'ai pas envie de mettre le panier serpent. Mais... Cabine photo, par contre. Ah oui. Les chewing-gums. Oui, oui, oui, oui, les chewing-gums. Les chewing-gums pas loin des WC. Deux secondes. Ils sont où, les chewing-gums Voilà. Le manège. Ça ils aiment bien le mariage. Ici. Même en mettant là. Quoique. Ouais, allez. Gramophone, ils s'en foutent un peu. Souvenirs on s'en fout. Oh le téléphone le Téléphone, je sais qu'ils adorent ça. j'avais pas vu tout à l'heure. On va le mettre. pardon pardon voilà ensuite les décorations les plantes en général ça s'assèche ça vite donc on va mettre autre chose que des plantes alors là il y a un truc qui c'est pas beau c'est parce qu'il y a un petit caca devant donc euh, ça va être à quelqu'un de le nettoyer et vu il y a une porte je peux, pas, je peux pas faire confiance. On va mettre plein de choses comme ça. Comme ça, le couloir du personnel, il est au personnel. Non, ça, ça sert à rien. On met des cubes, j'aime bien les cubes. 1, 2, 1, 2. Et 1. Ah, là ça va gêner à la réception. On va laisser ça comme ça. C'est gros les cubes aussi, hein, quand même. En plein milieu, là Non, c'est déjà, déjà vert. Là-bas, je vais mettre le miroir. En vrai, je vais peut-être laisser comme ça. Ça me paraît pas mal. Le miroir magique. C'est rigolo 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, on est pas mal. Ça manque de bibliothèque, par contre. J'aurais bien voulu mettre des bibliothèques, parce que je pas acheté. Allez, on reprend le cours de, du jeu. Beaucoup plus, c'est beaucoup plus rangé comme ça, quand même. C'est beaucoup plus propre. J'ai mis 20 minutes à faire ce que je voulais. Ben. J'ai 5 prix. Pas mal. Valeur de l'hôpital, presque le million. Bénéfice, c'est pas mal. Taux de guérison, réputation, c'est très bien. Morale du personnel, c'est très bien. Guérison, c'est pas mal. Ok, la sauvegarde. Et on va faire cette euh, quatrième année. En accéléré, et on va voir s'il y a besoin de recruter ou pas et après on se laissera là, enfin, un bon stream de premier niveau ça, un bel hôpital rangé, je crois que j'ai jamais fait un hôpital aussi rangé en vrai, juste avant il y avait même l'hôpital jamais aussi, <rire> jamais autant bordélique, là je quand même bien rangé je trouve. tête d'ampoule, bah ouais, tiens bien fait d'en mettre deux moi la seule chose qui manque là dans cet hôpital hop là c'est ah, c'est tout, tout frais hein qui qu manque dans ce cas. Je voulais dire un truc, j'oubliais. Je sais plus. Ah oui, si. C'est euh, d'avoir les salles, au moins toutes les salles niveau 3, ce qui n'est pas le cas. Ouais, ça par exemple, c'est niveau 2. Ça, c'est niveau 3. Niveau 3, celle-là est niveau 4. Niveau 3, euh, niveau 4. Ouais. Ah il joue au golf Ah il joue plus au golf. Attends. Niveau combien ça j'ai pas Niveau 2 le, la pharmacie. Niveau 2 les diagnostics ouais. Faudrait que je.. Euh, ouais ouais. On va voir s'il n'y a pas des posters. Ouais ça là. On va mettre partout. Allez niveau 3, niveau 3, niveau 3, parfait, niveau 3, niveau 3, ah, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, pourquoi c'est pas suffisant c'est déjà niveau 3 là. Ah oui c'était déjà niveau 3. Bon ok. Ben voilà. Toutes mes salles sont au moins niveau 3. C'est pas mal. Sauf les WC. Ah si les WC aussi. Ben voilà nickel. Et l'hôpital est niveau 6. Presque niveau 7. sont réparés au fur et à mesure. La salle de repos permet à tout le monde de se reposer. J'aimerais bien voir... Ah ben voilà, ça, parfait. Il fait de la... Oh, il est tombé Il s'est pas cassé quoi que ce soit. Hein. Au pire, il y a un hôpital pas loin. J'aimerais bien voir quelqu'un faire du golf. Golf, sport de riche. Ah, du premier coup. Mais elle a voulu donner un coup de pied, ça fait bouffer par le, le dino croco. Bah alors, on tape pas le matériel quand même. Le café. Ils sont pas doués au cheval d'Arçon. Ah mais pas du tout même. Ils sont tous en salle de repos Mais les patients, ils vont pas se patient. Enfin, ils vont pas se guérir tout seuls. GG ah. Bravo Ils sont plus forts au golf qu'à soigner les patients. Alors, un rapport d'inspection. Un hôpital incroyable. Voilà un établissement qui ne se contente pas de prolonger les vies. Il les enrichit également. Une visite à cet hôpital commence souvent par des maux du corps, mais c'est une véritable guérison de l'âme qui attend les patients fabuleux. 10 000 dollars, 15 de réputation et 20 petits cas. Ok. Bon, apparemment, le manège n'intéresse pas les médecins. Hein. J'ai besoin d'infirmerie là. Ça va quand même pas falloir que je recrute des personnages supplémentaires. Non, ça va. Ok, d'accord. Ça pète lui, hein Alors, Tamalou. Quoi, c'est tout Ils ont juste discuté Ah oui, la machine, elle a servi à quelque chose, dis donc. Ah, je commence à être dans le déficit. Qu'est-ce qu'il fout là, lui Il a rendez-vous chez le généraliste, il est coincé dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et Il y a un autre patient. Je crois qu'il est un peu bloqué. C'est un bug. libéré le pauvre première fois que je vois ce bug Il a plus d'infirmiers là par contre je pense que j'ai besoin de recruter quelqu'un en infirmerie ou pas s'allonger, il est guéri. Voilà. C'est souvent ça le meilleur remède. vous avez guéri 3 des 5 patients, c'est dommage. Et il est guéri. Et il est guéri. C'est à cause du manège. Stop. Je crois que c'est à cause du manège qu'il se retrouve bloqué. Il faut bouger le manège. Donc, euh... punaise. D'habitude, il n'y a pas de problème quand il est contre un mur. Euh... Si je le mets comme ça, peut-être. On va voir. Nickel, nickel. Allez, 15 octobre, il reste deux mois et deux minutes de jeu. Donc deux minutes 30 je pense. Un peu plus cinq minutes peut-être. Ah, ça commence à être la queue chez le généraliste, par contre. Ça, ça veut dire que... vite il faut... Très rapidement, dans les hôpitaux suivants, il faut beaucoup de salles de généralistes. Deux salles de suffisance. Un jeune hôpital, euh, une partie perso où j'ai huit salles de généralistes et ça me suffit. ça manque de médecins 4 médecins j'ai combien de médecins sur moi 4 ok il y en a un sale de repos ouais il y en avait un sale de repos Je suis en déficit, là je comprends pas. J'étais en positif tout le long de l'année suivie de... qui vient de passer. Et cette année-là, je suis en déficit chaque mois. J'ai rien de dépensé de plus. J'ai même pas recruté. Allez, il y a une urgence pour la salle commune. 1, 2 ils arrivent par petits groupes en plus 5 hein. pour la salle commune et j'ai 8 lits. moi bon, ça devrait le faire. 1, 2, 3, 4, 5 ils sont là. Ok. Pas besoin de passer par l'accueil. Alors ah, enfin un peu de positif. Et cette quatrième année de jeu qui s'achève sur ce premier hôpital, les récompenses ce sont 5 récompenses. C'est pas mal. L'hôpital a une valeur d'un peu plus d'un million. Les bénéfices euh, par rapport à l'année passée, c'est stable. Guérison c'est pas mal, Réputation par contre c'est excellent, Morale du Personnel c'est un petit peu baissé Guérison ça stable, ça sauvegarde On va voir si ces patients là arrivent à être sauvés Ah ben là maintenant vous avez moins le contre-jour maintenant que le, ce, le jour se couche derrière moi Et Donc je ne suis juste moins sombre de visage allez un premier guéri et de 2 3 4 et c'est un carton plein 5 guérisons sur 5 stations nickel il y a un inspecteur de la santé dans 10 jours, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va attendre le, la visite du l'inspecteur Et on arrêtera après. Ça fait moins de 2 heures de stream. 80 000 Ah ben voilà du positif. Ouais, En même temps, il y a eu l'urgence. On va voir. Le vieil fille. Et voilà. Est-ce qu'on peut le suivre oui. Oh, nickel, je le suis. Parfait, mais sans bouger la caméra. Nickel. Il salue la réception. Il va visiter les généralistes. Tout va bien, ils sont contents. Qu'est-ce qu fait Il a fouillé la poubelle Sérieusement. Et il est content. Waouh, magnifique, des cubes. J'adore cet hôpital. Très artistique, très contemporain. Waouh, la pharmacie, mon dieu. la Il fouille la poubelle. Bon, bon, après, c'est un inspecteur de la santé. Bon. Il pourrait se laver les mains après, par contre. Waouh, les cubes, j'adore. La salle de repos. Oh mon Dieu, ils font du golf. Je suis choqué. Je m'en vais. Si on allait aux toilettes. Ok, bah, des WC, génial. Oui, des WC, cool. Waouh, un distributeur, trop bien. J'adore. C'est artistique. Allez, la salle de diagnostic. Ouah, wow, trop bien la salle de diag. Vous voulez un café Non, la poubelle. Il fouille de nouveau. La poubelle, putain. Quelle idée. Voilà, il a fouillé les poubelles, il est content, il se barre de l'hôpital. Il est venu en taxi et il s'en va. En bus, peut-être Non. En brouette. Il s'en va en brouette. Voilà. on attend son rapport. Parce que je ne peux pas faire quoi que ce soit pour le moment. Il est long. Hein. Un des meilleurs lieux médicaux de Two Point County. Destiné à être une des destinations de choix pour tous les malades qui se respectent. Bravo. 5000$. 8 de réputation médicale. Et bien voilà. C'est quoi cette icône Fatigué, je crois très bien voilà pour ce niveau 1 de Two point hospital bon pour l'instant ça va hein, c'est il n'y avait pas grand chose à faire c'est le premier niveau c'est le tutoriel rien de et si vous êtes dans le Lower Bullocks cette soirée, attention à la gathering des druides dans le Ring de Croc Ben. Et une coïncidence totale, la ville va aussi faire host à une convention de psychologie aujourd'hui. Tout va bien. Le collectif Supervirus est ravi de vous annoncer que Machin chose Animalier est terminé. D'accord. Bah ouais, mais en fait ça, en vrai, je sais pas trop comment m'en dépatouiller. Donc, euh... je sais pas quoi dire. Voilà. Donc c'était Hog Sport, ce premier hôpital. La prochaine fois, prochain stream de Two Point Hospital, ce sera ici. Et il y aura des nouveautés. Et la carte est assez grande, hein. Vous voyez. Euh, tac tac tac. Tout ça. Partout il y a un H, il y a un hôpital. Et je peux pas pour l'instant bouger à gauche, et à droite. Ou en haut. Par exemple, vous voyez un H tout ça à droite là. Mais en vrai, je vais pouvoir y aller par, par la suite. Et pareil, là-haut, tout ce qui est enneigé, pour l'instant, je ne peux pas y aller. Mais il y a des choses. Il y a des choses aussi là-haut. Et sur les côtés là-bas aussi, il y a des choses. On jette un oeil à la carrière, on récupère des récompenses, guérison de 100 patients, parfait, gagner un million, parfait, voilà. Tout le reste est récupéré. Et tout ça, c'est les objectifs de carrière. Il y a des choses que vous voyez qu'on verra plus tard. Former des gens, former en niveau 5 de telle discipline, et lancer des campagnes de marketing, etc. etc. etc. eh bien on retourne au menu en sauvegardant cette partie-là, et la prochaine fois il y aura un autre hôpital. Bon, c'était un petit aperçu, hein. le vrai jeu va commencer plus tard. Euh... J'espère que ça vous a plu, c'est pas habituel qu'on fasse ce genre de choses sur la chaîne. C'est pas un jeu qui est vraiment dans les valeurs de la chaîne avec le point hospital, c'est clairement euh, l'argent à la santé et ça c'est un peu gênant, je trouve même dans la société en général, mais bon, c'est intéressant, je trouve ça intéressant. Donc on poursuivra jusque là où on pourra, il y aura des échecs, ça c'est sûr et certain. Euh, bon, bah, suivez euh, la chaîne. ça vous connaissez la chanson, youtube, twitch, youtube, allez sur discord, et voilà, et on se retrouve euh, prochainement pour d'autres choses. A très vite. A très bientôt. C'était Jake sur Ivasson Studio. Cordialement bisous.